c'est parti. Du coup, cet après-midi, je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre en, en œuvre entre Nanouk et Boké. Euh, avant de commencer, j'ai oublié. Vous, normalement, tous vos micros sont coupés. Euh, si jamais vous voulez intervenir, il faudra intervenir dans le chat en notant des questions et des réponses. Maintenant, vous devez bien connaître. Et Gonaël se fera relais de, de vos questions au fur et à mesure de la présentation. Euh, si vos caméras sont activées et que vous ne souhaitez pas qu'on vous voit lors de l'enregistrement, il faudrait penser à désactiver votre caméra via la petite icône caméra qui doit être en bas à gauche de zoom. Euh, voilà, voilà. Si jamais, si jamais, il y avait des gens parmi vous qui n'étaient pas là ce matin, euh, sur votre page d'accueil de Nanook, on a mis en place un flux RSS qui s'affiche en rouge là sur mon écran qui vous permet d'une part euh, de, euh, enfin qui vous permet surtout de retrouver les webinaires là donc euh, toutes les vidéos. Euh, si je vais sur cet article là, vous tombez sur l'aide en ligne de la page des webinaires. Alors oui, oui. j'ai créé par avance la page du webinaire de cet après-midi et vous avez déjà toutes les fiches d'aide en ligne sur tous les points qu'on va aborder. Du coup, à mon avis, il y a déjà plein de réponses qui vont être là-dedans. Euh, interaction Nanook-Bokeh. Donc les points qu'on va aborder, ça va être la recherche des ressources numériques euh, qui, qui sont dans Bokeh mais depuis Nanook. Euh, on va voir comment consulter une notice Bokeh depuis Nanook. On clique sur un nouveau bouton et on arrive directement dans Bokeh. On verra comment remonter les suggestions d'achat qui ont été faites d'emboquer directement dans Nanook. On va voir comment permettre aux usagers de se préinscrire dans le portail et euh, comment exploiter un panier qu'on aurait fait dans Nanook dans le portail. Voilà. Alors, il y a déjà une question comment peut-on voir les requêtes sur la page d'accueil d'Anouk Comment peut-on voir les requêtes sur la page d'accueil eh bien, Sur la page d'accueil, on... là, sur ma page à moi, par exemple, je descends et les requêtes, elles sont, elles sont en bas. Alors, il ne s'agit pas du résultat de la requête, il s'agit juste d'un lien qui permet d'afficher la requête. Euh, du coup, là, par exemple, une requête qu'on a, qu a faite ensemble ce matin, elle s'affiche ici. Quand je clique dessus, je vais arriver directement sur le résultat. Et que pour aussi de... les flux RSS, euh, enfin, oui, je pense que ça concerne également ça. Tout le monde n'a peut-être pas forcément l'encart le, d'activer au niveau des flux RSS. Alors, le flux RSS, il s'active automatiquement, c'est-à-dire que pour tous les gens qui ont Nanook, vous devez normalement avoir ce flux RSS qui, qui s'affiche. Euh, si ce n'est pas le cas, il faudrait faire une, une demande hotline, mais euh, logiquement, c'est sur toutes les pages d'accueil Nanook, c'est un flux qu'on a poussé nous-mêmes. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien paramétré de votre côté, vous avez ces informations-là qui apparaissent. Ça nous permet de vous faire passer de l'information rapidement euh, via des articles sur le site d'affiches. Voilà. Euh, donc, on va commencer tout de suite hein, euh, sur la recherche des ressources numériques hein, euh, qui sont d'emboquées. Et on voudrait les rechercher depuis Nanook. Donc, dans l'exemple le Dans l'exemple d'aujourd'hui, sur le portail Bokeh qui est ici, euh, on a intégré des, des ressources qui proviennent de Tout Apprendre, qui est de l'auto-formation. La, de euh, on a de la presse en ligne et on a des vidéos, ArteVOD. Euh, si je recherche du côté du portail, euh, est-ce que si je lance une recherche, ah, oula. si je lance une recherche sur la totalité du portail, dans mes facettes qui vont s'afficher, je vais avoir dans la liste des types de documents euh, des documents tout apprendre, des documents, des tas de documents qui viennent de Nanook et puis toutes les ressources numériques. Voilà, ici on a du cours en ligne tout apprendre, DVD, le kiosque et ressources numériques. Et je viens de me rendre compte que j'ai dû rester sur le profil pré-paramétré, c'est pas très grave. Euh, ces ressources-là ne sont que dans Bokeh, c'est-à-dire que c'est des ressources qui ont été achetées par les clients, c'est-à-dire vous, euh, auprès d'un fournisseur, et l'intégration de ces ressources se fait dans Bokeh. C'est-à-dire que quand un usager va faire une recherche dans votre catalogue, dans votre portail, les, les ressources que vous avez, auxquelles vous vous êtes abonné pour vos usagers n'apparaissent que du côté du portail. Il est intéressant de les faire apparaître dans la recherche Nano parce que ça va permettre de rendre un meilleur service quand vous répondez directement à l'usager. Par exemple, quelqu'un vient me voir et me demande des, des documents sur... Euh, la couture donc là, je vais une machine à coudre dans Nanook dans mon résultat de recherche je vais bien, ém... bien évidemment pardon, avoir des livres, un CD mais surtout j'ai un lien ici une ressource numérique trouvée donc là je vous le montre sur la version 4.2 mais ça c'est déjà en place depuis très très longtemps il suffit juste de le paramétrer euh, la ressource numérique bokeh trouvée qui est ici, c'est un lien en cliquant dessus, je change de page et j'arrive sur les résultats que Nanook a trouvés et qui viennent de Bokeh. Comment bien débuter avec votre machine à coudre Et si je clique dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet et j'arrive directement sur la notice dans Bokeh. Voilà. Donc ça, ça me permet de dire à l'usager, ben nous on a des documents, on a des livres, etc. Mais cependant, si vous voulez, il y a un tuto qui est en ligne et vous lui expliquez comment se connecter depuis le portail. Alors, pour mettre ça en place, la première chose, c'est vous connecter à votre portail en administrateur. On va aller du côté professionnel en cliquant sur Accès Pro dans le volet d'administration. Je vais ensuite aller sur la gestion des profils. Et je vais créer un nouveau profil qui est ici Recherche ressources numériques depuis Nanook. Je l'avais déjà pré-créé. Par défaut, il y a une page d'accueil qui se, qui se crée d'elle-même, la page d'accueil, on n'a même pas besoin de la paramétrer. La seule chose qui m'intéresse, c'est le libellé que je vais donner à cette page-là. Je l'ai appelée Ressources numériques depuis Nanook pour que ce soit très parlant pour les administrateurs bokeh, c'est-à-dire celle-ci, c'est en lien avec Nanouk, on n'y touche pas. Et au niveau du filtrage du contenu, qui est en dessous, l'onglet « Filtrage du contenu », je ne vais rechercher qu'un certain type de document. Ça évite, quand Nanou, quand je vais faire ma recherche dans Nanook, de faire en sorte qu'il aille chercher sur la totalité du catalogue, ce qui serait idiot parce que la recherche sur les livres, tout ce qui est intégré dans Nanook, il l'a déjà fait de lui-même. Donc, je paramètre les documents que je veux voir remonter côté Nanook. Et ensuite, une fois que j'ai validé mon profil... Dans l'URL qui est en haut, c'est-à-dire l'adresse dans la, dans la barre de mon navigateur, je vais récupérer le, la fin de l'URL, c'est-à-dire ce qui est après « edit ». Ça commence par un slash, ensuite il y a « id »,« id »,« underscore profil », un autre slash avec un numéro de profil. Donc, Je ne copie que ce qui démarre après le slash id. Je retourne ensuite dans Nanook. Dans Nanook, je vais le paramétrer dans le système. Euh, localisation, site. Et ça se paramètre au plus haut niveau des groupes et des sites. C'est-à-dire que je clique là sur le… le D'habitude, sur vos bases, ça s'appelle « Tous les sites ». Chez nous, ça s'appelle « Réseau de la Terre du Milieu ». En cliquant dessus, à droite ici, j'ai deux choses à renseigner. La première chose, c'est paramètres recherche numérique. C'est le fameux ID profil 18 que je vous ai fait copier juste avant. Je vous avais demandé euh, juste avant de copier le slash. C'est une erreur. On ne copie qu'à partir du ID underscore profil. Et puis au-dessus, on note l'URL de la page d'accueil de votre portail. Comme ça, quand Nanook va aller effectuer n'importe quelle recherche simple, il va aller sur ce portail, il va rajouter cette URL, ce bout d'URL, et il ira faire la même recherche à cette adresse-là. Voilà. Du coup, maintenant, une fois que ça c'est paramétré, la moindre recherche qui est faite dans Nanook va permettre de remonter les ressources numériques. Alors, logiquement, il doit y avoir aussi, je pense... Voilà, 22 ressources numériques trouvées. Donc là, j'ai tapé Excel, j'ai des livres et j'ai ici 22 ressources qui doivent être des ressources tout prendre Erreur lors de la recherche numérique. Dommage. En temps normal, ça fonctionne. Hein. Évidemment, tous les tests que j'ai faits, il va falloir me, me croire sur parole, ça fonctionne bien. Euh, des questions là-dessus ouais. Euh, oui, j'ai une... Est-ce que c'est compatible avec d'autres portails Je ne sais pas. Alors là, s'il y a un développeur ou si Arnaud peut répondre, mais euh... Donc a priori non, parce que l'interrogation se fait par un, un web service qui est dédié dans, dans Bokeh. Et est-ce qu'on pourrait avoir autre chose que le lien Est-ce qu'on pourrait avoir les ressources directement dans le résultat euh, bah, En l'état, non, c'est un lien en plus. Hmm en fait, le problème après de performance, ça ferait une requête longue. Mais après, en fait, la difficulté, c'est aussi par rapport aux facettes pour l'avoir mélangé, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes facettes. Voilà. D'autres questions Non. Est-ce qu'il y aurait moyen de rapatrier les ressources de la pneumothèque de Grenoble les ressources de La numothèque, c'est les ressources numériques en fait de la bibliothèque de Grenoble. Elle je pense Grenoble, la numothèque de, de Grenoble paye elle... elle... ses ressources numériques. Il y a ça coupe, je ne sais pas euh, si c'est moi qui ai un problème de son ou pas. Je pas euh, Est-ce que vous m'entendez Oui. Oui euh, je ne sais pas qui pose la question et pourquoi c'est faire, mais euh, la bibliothèque de Grenoble, les ressources numériques, elle les paye, je suppose, non Donc euh, c'est peut-être pour ses usagers euh, exclusivement Gwen Non. Donc en fait, dans l'interrogation qui est faite, ce sont des ressources numériques qui sont moissonnées dans votre portail Boket. Donc à partir du moment où c'est des ressources euh, départementales, par exemple. Qui sont elles-mêmes moissonnées dans votre portail Bokeh, c'est le cas dans un certain nombre de bibliothèques, elles apparaîtront dans le Nanook. Par contre, si vous avez juste un SSO, une authentification unique, avec un catalogue collectif de ressources numériques, départementales ou, euh, ou autre, là, ça ne fonctionnera pas. Ok. Autre question Bon, je change de point. On passe au point suivant. Bon, ben, je passe au point suivant. Vous faites ce que vous voulez. Euh, alors, comment voir une notice depuis Nanook euh, dans Bokeh Je vais faire une recherche dans Nanook. Alors, sans grande surprise, je vais rechercher les lapins. Et voilà, dans ma recherche, je vais prendre euh, petit lapin blanc. Alors, le fait de, de devoir rechercher, une, enfin, de vouloir consulter la notice qui est dans la nook du côté du portail, ça permettrait de vérifier que côté portail, on a bien la bonne couverture, que la bio est la, est la bonne, qu'on a bien toutes les informations, etc. Donc quand je suis sur ma notice côté Nanook, je vais dans le menu notice courante affichée dans le portail, ça m'ouvre un nouvel onglet. Voilà. Et j'arrive sur Petit Lapin Blanc et malade. J'ai bien la couverture et j'ai pas la biographie, mais pas très grave. Voilà. Euh, ce développement, donc ça c'est quelque chose qui fait partie de la version 4.2. Euh, c'est euh, la première partie d'un développement qui sera en trois parties. La deuxième partie, ce sera l'export à la volée. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux consulter dans le portail la notice que si elle a d'ores et déjà été envoyée par Nanouk la veille au soir. C'est-à-dire que si je catalogue un document là tout de suite maintenant, je ne peux pas le consulter pour l'instant dans Boké. Ça, c'est la deuxième partie du développement, c'est-à-dire que je suis en train de cataloguer mon document dans Nanook, je clique sur mon bouton et directement, Nanook envoie la notice au portail et je peux la visualiser directement. Ça, c'est la phase 2. La phase 3, ça permettra, une fois que je suis connectée dans Nanook en tant que… Là, pour l'instant, je suis connectée en utilisateur super SuperAfi, tout à l'heure, je me connecterai en tant que Fanny… Mais si j'ai un compte super dans le portail, la troisième étape du développement fera en sorte que quand je clique sur ce bouton en tant que super j'arrive côté portail euh, en étant connecté aussi avec mon compte administrateur ou rédacteur du côté du portail. Voilà, donc il y aura un, un SSO euh, entre les deux. Voilà, des questions là-dessus Non, pas de questions D'accord. Alors, on passe aux suggestions d'achat. Alors, pour les suggestions d'achat, je vais passer du côté du portail. Euh, je vais me déconnecter. Voilà, retour au site. Et je vais me reconnecter avec un utilisateur qui s'appelle Elliot Felten. Euh, L'export des paniers de Nanouk Verboké, on va le voir à la fin, c'est le, le cinquième point. Si j'arrive à me reconnecter. Euh, Toujours pas de questions en attendant. Pourquoi si... quelquefois Ouais. Non, non, c'est des questions plus générales. Donc, je vais les, je vais les compiler et vous les poser à la fin. D'accord. Alors, voilà, j'ai réussi à revenir sur le portail. Je vais me connecter avec un lecteur LEC 19. Voilà, Elliot Feltel, fait, fait je suis connectée. Euh, pour faire une suggestion d'achat dans un portail, il y a plusieurs euh, solutions. Soit je fais une recherche et depuis le résultat de recherche, j'ai un lien qui me permet de, de suggérer un achat. Alors, sur ce portail-là, le lien, il doit être dans les petits plus qui sont à droite suggérer un achat. Ou alors, deuxième solution, je vais sur mon compte. Et depuis mon compte, je vais avoir aussi un lien pour faire une nouvelle suggestion d'achat. Voilà, j'arrive sur mon compte. C'est peut-être un peu petit. Mes suggestions, elles sont ici. Et logiquement, je n'ai pas encore fait de suggestion d'achat. Voilà, vous n'avez pas encore fait de suggestion, commencez maintenant. Allons-y. Ça rame un peu, je suis désolée, c'est mon réseau qui n'est pas fantastique. Alors, suggérer un achat. Type de document. Est-ce que je suggère un livre, un CD, un DVD On va rester sur un livre. Le titre du livre. Euh, je voudrais suggérer « Bricole-moi un mouton euh, ». L'auteur c'est Gnaba Abdou. Voilà. L'ISBN, je ne l'ai pas. Le site pour lequel je vais, le, je vais faire ma, ma suggestion, c'est par défaut le site auquel je suis abonné. Puisque là, je suis connectée en tant qu'un qu lecteur. Euh, L'URL, ce serait éventuellement pour mettre l'URL d'une page web qui, qui ferait la promotion de ce, ce document-là. Et le commentaire, je vais mettre parce que c'est vachement bien. Voilà. Et je vais envoyer ma suggestion. Voilà. Euh, le livre Bricolement un mouton suggéré par LEC 003719 est en attente pour le site de Minas Tirith parce que c'est vachement bien ça c'est la notation que moi en tant que lectrice j'ai laissé je retourne maintenant dans la Nanook je suis devenue bibliothécaire et sur ma page d'accueil de Nanook je vais avoir dans le bloc des alertes c'est à dire le bloc qui est en haut à gauche un lien vers les nouvelles suggestions d'achat qui ont été faites sur le portail le lien euh, le lien mène à la page Catalogage, Acquisition, Liste des suggestions libres. Donc moi, je vais passer depuis le lien. Alors, pardon. avant de, de, de cliquer sur le lien, je vais aller sur la carte d'Eliott en circulation juste pour vous montrer qu'une personne qui a fait une suggestion, on a l'information directement depuis sa fiche « abonnée au même titre que les réservations, c'est-à-dire qu'une personne qui a fait une réservation, ça se voit ici, la suggestion, c'est la même chose. Donc, le lien va me mener, va me mener pardon, au même endroit que euh, la page d'accueil ou que le menu catalogage, acquisition, liste des suggestions libres. Donc, je retourne sur ma page d'accueil, je clique sur les nouvelles suggestions d'achat. Et ici, j'ai effectivement la première ligne. Le, pour le site Minastirite, bricole-moi un mouton de Gnaba Abdou. Le commentaire, c'est parce que c'est vachement bien. Et l'émetteur, c'est Eliot Felden. Je vais cliquer sur le titre qui est un lien qui va me mener directement sur la suggestion. Alors sur cette page-là, j'ai le statut que je vais pouvoir modifier. Je peux valider la suggestion, c'est-à-dire, bah oui, ok, on va commander. La refuser, si jamais le document, soit je n'ai pas du tout prévu de l'acheter, soit il fait déjà partie de mon fonds, etc. Je peux éventuellement modifier le site auquel je vais l'affecter, si moi je l'ai déjà. Euh, pour l'instant, la suggestion date du 23 avril 2020. Elle a été lue le 23 avril 2020. L'abonné, c'est euh, Felten Elliott. Je peux l'affecter à une section si je le veux, déjà maintenant. Je peux euh, récupérer le lien de la description si l'usager m'avait donné une URL avec un, je ne sais pas, qui mène sur la FNAC ou je ne sais quoi. Euh, le titre, hein, il est précédé du type de document entre crochets. On a le titre, l'auteur et l'ISBN, s'il me l'avait laissé, il s'afficherait ici. Alors, la première chose que je peux faire, c'est d'ores et déjà lancer une recherche du document dans la base. À partir du moment où je vais cliquer sur « Rechercher le document », Nanouk va lancer une recherche sur tous les mots qui sont dans « titre plus tous les mots qui sont dans « Auteur ». Comme si en recherche simple, j'avais fait « Livre, bricole-moi un mouton, Gnaba Abdou. Je lance ma recherche et je vais avoir la liste de résultats en dessous. Là, du coup, il n'y a rien du tout qui correspond aux critères. Du coup, je vais répondre à mon usager. Je vais lui dire bah, « OK ». Donc, je valide sa suggestion d'achat. Et ici, en réponse, je vais lui dire euh, « OK pour une commande. Nous vous tiendrons euh, informés dès qu'il sera dispo ». Et je valide. Euh, le lecteur ne reçoit pas de mail, à la différence de la gestion des suggestions d'achat uniquement dans le portail, c'est-à-dire que pour tous les, tous les, les, les Nanooks bloqués pour lesquels on ne fait pas remonter les suggestions d'achat du côté Nanook, euh, quand on gère la réponse du côté de Bokeh, on peut envoyer un mail directement. Dans Nanook, non, ça n'est pas possible. La seule possibilité, c'est pour l'usager de se reconnecter sur son compte lecteur, je vais vous le montrer, pour voir la réponse que je lui ai donnée. Euh, vous avez une petite coche qui est juste au-dessus ici, abonné informer. Si je coche cette case-là, ça n'envoie pas de mail. C'est juste pour informer éventuellement mes collègues ou pour moi dans trois mois, si je ne m'en souviens pas que j'ai de moi-même, éventuellement, envoyé un mail à l'usager pour lui dire, pour, pour lui mettre une copie de la réponse. Voilà. Mais là, ça n'est vraiment qu'une euh, qu case que je coche, que je décoche. Ça n'a aucune autre incidence dans la nuit. Euh, du coup, côté portail, je retourne sur le compte de l'usager. Je vais retourner via mon compte. ça rame un peu voilà voilà, donc là j'ai la réponse euh, la suggestion est validée euh, à l'origine, j'avais laissé en message parce que c'est vachement bien et j'ai une réponse de la part de la bibliothèque en date du 23 avril qui me dit OK pour une commande, nous vous tiendrons informés dès qu'il sera dispo. Voilà. Donc pour la démonstration là, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas aller plus loin dans Nanook. Il s'agit là du module des acquisitions. Donc si jamais vous, voulez, vous avez des questions sur euh, comment on fait après pour traiter la suggestion euh, faite par l'usager, etc., ça d'une part, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais surtout d'autre part, vous avez toutes les fiches d'aide en ligne avec les, toutes les étapes de comment je fais quand j'ai récupéré ma suggestion libre jusqu'à euh, bah, je, je traite la commande dans Nanook. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions juste sur la communication Nanook Bokeh euh, Non. Plein d'autres petites questions auxquelles je réponds dans le, dans le chat. D'accord, ok. Euh, bien, eh ben, on passe au point suivant. Ça file, c'est bien. Le point suivant, c'est la préinscription. Donc, la préinscription d'un usager du côté du portail. Alors, déjà, le prérequis pour que ça fonctionne, c'est de nous faire une demande hotline parce que le paramétrage de la possibilité de préinscription se fait dans le cosmogramme. Le cosmogramme, c'est l'espèce de truc un peu nébuleux qui est la super super administration de Bokeh et il y a très peu de clients qui ont accès à leur cosmogramme parce que c'est un petit peu fragile du coup si vous voulez le mettre en place, il faut nous le dire ça peut se mettre en place euh, par site c'est à dire que dans un réseau où il y a euh, 15 sites, on peut le mettre en place pour 3 sites et pas pour les autres voilà, c'est tout à fait faisable donc une fois qu'on vous la paramétré, euh, l'URL pour accéder au formulaire de préinscription c'est euh, l'URL de votre page d'accueil à laquelle vous rajoutez voilà, cette fin d'URL c'est-à-dire hôte A-U-T-H comme authentification slash pré-d'union pré registration voilà. une fois que vous avez rajouté cette, ce bout d'URL à votre à votre domaine vous arrivez sur cette page-là, qui est donc le formulaire de préinscription. Alors, sur ce portail-là, il n'est pas forcément très très joli, parce il y a pas de, on distingue mal les, les, les champs, mais on va tous les passer les uns à la suite des autres. Alors déjà, première question, où est-ce que je veux me préinscrire Alors, je reprends quand même depuis le début, pour que ce soit clair. La préinscription, ça concerne vraiment un nouvel usager qui n'est pas encore inscrit à la bibliothèque. C'est-à-dire que ce n'est pas une réinscription, ce n'est pas une inscription pour je ne sais quel service dans le portail, c'est vraiment euh, je viens d'emménager dans ma commune, je voudrais m'inscrire à la bibliothèque. Pour gagner du temps au moment où je vais me présenter à la bibliothèque, je renseigne déjà mes données personnelles du côté du portail. Alors, moi, je voudrais m'inscrire à... Euh, Minas mon nom ça euh, je vais peut-être mettre n'importe quoi parce que je pense que ça Fanny ça existe déjà dans la base de démo euh, on, va mettre, euh, on va mettre on va mettre euh, un nom du bon, un prénom Clara un email je vais mettre le mien je confirme mon mail mot de passe on précise qu'il doit y avoir des lettres, des chiffres avec un minimum de 6 caractères une date de naissance le 1 mai 1er mai 2000 un code postal euh, 92 700, une ville Colombe, une adresse, numéro de téléphone, peut-être chiffres, je ne sais pas. Euh, nom du responsable si je fais partie d'une famille je peux effectivement mettre le, le, le nom du, du responsable alors là ça, devient, ça commence à devenir très technique généralement un usager qui arrive en nom du responsable il ne sait pas forcément bien quoi mettre donc là moi je ne vais rien noter et je vais juste valider à partir du moment où je valide euh, déjà Bokeh va me livrer un message votre demande d'inscription à Minas Tirith a bien été enregistrée « Afin de finaliser votre inscription, merci de vous rendre dans votre médiathèque au 35 rue de la République, 95 Minas-Tirit. Euh, » En parallèle, j'ai fermé ma boîte mail, mais en parallèle, j'ai reçu un mail qui me, qui me signale, qui me dit la même chose. Donc, je ne suis pas encore inscrit, je suis juste pré-inscrit et qu'il faut maintenant que je me rende dans ma bibliothèque. Quand j'arrive dans ma bibliothèque, je vais voir la personne auprès de laquelle il faut s'inscrire, qui va... Alors, euh... je crois que c'est Dupont, j'ai inscrit. Euh... Qui va inscrire Clara Dupont. Donc, bonjour madame, je voudrais m'inscrire. Abonné, action, créer une carte. Et quand je vais commencer à saisir... Alors, je vais mettre le nom, de la... le code d'art de la carte. Hop, le nom Dupont, il me semble que c'était avec un T, Clara, voilà. Donc, Dupont Clara, né le 1er mai 2000, effectivement, c'est bien moi parce que je me suis préinscrite sur le portail. Donc, je la sélectionne, carte existante sur le site, au statut, préinscription, et là, je peux utiliser la carte existante. Et donc là, au oh magie, il y a déjà une grosse grosse partie des informations qui ont été renseignées par le lecteur. Donc, je vais remettre le numéro de la carte parce que pour l'instant, la personne elle n'a pas de carte. Je vérifie ses données. Donc, je lui demande éventuellement sa pièce d'identité, toutes les informations que vous avez l'habitude de demander et de, et de valider par derrière. La date de naissance, le sexe. Euh, le type de carte si jamais c'était un enseignant qui avait voulu se préinscrire dans le cadre de son, de son travail j'aurais modifié ici le type de carte je pense surtout à modifier le statut sinon la carte va rester au statut préinscription je renseigne les champs obligatoires si c'est nécessaire je continue je vais donner un abonnement à la personne parce que là, pour l'instant, non seulement elle n'avait pas de carte physique avec de, de code barre, mais elle n'a surtout pas d'abonnement. Ce qui signifie que euh, ça fait partie des questions que j'ai vu passer ce matin. Euh, même si l'inscription est payante, ça ne vous empêche pas de mettre en place ce système de préinscription parce que de toute façon, la personne n'a pas sa carte. C'est juste un renseignement. La préinscription n'est que le renseignement de tous les, les champs que vous allez vous saisir à la main, euh, nom, prénom, voilà, qui n'ont pas grand intérêt. Donc, le tarif, c'est un tarif individuel. Et je vérifie quand même les coordonnées du responsable. Donc là, Clara Dupont n'avait pas mis de, de nom de responsable et de prénom de responsable quand elle s'était préinscrite. Si jamais elle avait saisi un autre nom et un autre prénom, c'est cet autre nom et cet autre prénom qui serait venu se, se renseigner ici. Euh, alors, attention quand même, j'ai fait un test mardi d'une inscription euh, en mettant un nom de responsable et un prénom de responsable qui existait déjà dans la base et le lien s'est fait automatiquement avec Nanouk. Euh, du coup vérifiez bien que le, le lien est correct qu'il s'agit bien de la bonne famille que ce soit pas un homonyme et si jamais Clara Dupont là faisait partie d'une famille déjà existante dans la Nanouk il faut bien penser à venir le modifier, c'est à dire que là si Clara fait partie de la famille de euh, Lucie Felten, ici je valide et je refais mon lien famille voilà euh, on l'a vu un petit peu ce matin pour l'instant la liste des gens qui sont préinscrits sur le portail euh, n'apparaît pas dans le blog des alertes donc je vous confirme qu'il existe bien un ticket de développement qui demande à ce que euh, ce, cette notion euh, fasse partie du blog des alertes mais en attendant c'est quand même un moindre mal parce que si vous faites une requête la liste des préinscrits dans le portail bloqué vous l'avez ici voilà et une euh, question sur les préinscriptions, combien de temps euh, garder les préinscriptions si les personnes ne sont pas venues Est-ce qu'il y a oh, un putain. batch ou quelque chose comme ça qui passe Non, non. Le, le, le, le, comment, la, les cartes euh, seront euh, automatiquement purgées au moment de la purge, anonymisées au moment de la purge. Mais sinon, euh, là tu vois, on a, on a encore des cartes de 2018, euh, c'est-à-dire que tout reste, euh, tout reste en l'état. Euh, voilà. Alors, à savoir quand même, le, le statut préinscription est bien exclu des stats DLL. Donc euh, là, du coup, il n'y a pas de risque de les comptabiliser, même si euh, la personne n'est pas venue valider euh, son inscription par la suite. Et a priori, sur les préinscriptions, euh, ça peut générer a priori des doublons dans la NUC ben, ça pourrait, c'est-à-dire ouais. que si j'ai oublié que j'étais inscrite ou si j'étais inscrite en 2016, que la base Nanook n'a pas été purgée et que je me enfin que je ré-inscris, je me, je me effectivement, je vais exister deux fois. Donc, du coup, il y aura un petit peu de dédoublonnage à faire euh, par la suite. Bien évidemment. Et est-ce qu'on peut rajouter des champs dans le formulaire de préinscription? Non, on ne peut pas. Non, pour l'instant, c'est statique, c'est comme ça. Ça ferait l'objet d'une demande de dev. Il faudrait faire une demande, une demande via la hotline si vous voulez rajouter des champs. Est-ce qu'on peut voir la purge des abonnés vite <rire> fait. <rire> <rire> ah, vite fait rapide alors. Mais vraiment, rapide, rapide. Hein. Donc, pas de questions. Je vous montre juste la purge des abonnés. Euh, la purge des abonnés dans la NOOC, ça se situe dans Abonnés, Action, Purge des abonnés. Alors, il y a pas mal de... Elle s'enrichit, cette purge. Hein. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est l'anonymisation plutôt que l'effacement complet. Parce que si vous effacez complètement, vous perdez toutes les statistiques. Si jamais vous voulez faire une évolution des premiers inscrits, euh, voilà, euh, les, les cartes-là seraient, seraient complètement effacées. Alors que l'anonymisation, on va juste anonymiser les cartes. C'est-à-dire qu'on supprime le nom de famille, le prénom, euh, l'adresse postale on conserve le code postal la ville parce que ça ne permet pas de, retra de, de retrouver la personne, on supprime le mail on supprime le téléphone toutes les autres données sont conservées ça permet de continuer à faire des statistiques on remplacera le nom de famille par anonyme euh, pour purger c'est à vous de choisir le délai avant purge que vous allez euh, mettre en place sachant qu'il y a une phrase importante qui est tout en bas les, deux, les abonnés non réabonnés depuis le délai choisi, c'est-à-dire ce délai-là, et qui n'ont plus de prêt en cours et plus de prestations non soldées seront traités. Voilà. Euh, ça veut dire que si je veux anonymiser la, la base de toutes les personnes qui ne seraient plus réinscrites depuis un an, ici je vais mettre un an, le statut à affecter aux cartes, ce sera « carte détruite ». Je vais le faire sur tous les sites. Et puis ensuite, alors le bouton « Valider » me permet de valider les paramétrages que j'ai mis en place là. Le bouton « Analyser » me permettra d'analyser toutes les cartes qui seraient à purger si je clique sur le bouton « Purger ». Voilà. Euh, je ne vais pas forcément aller plus loin parce que ce n'est pas l'objet là de la démonstration et d'autant qu'il y a une fiche d'aide en ligne là-dessus avec tous ces points-là abordés il euh, n'y a peut-être pas la sélection ici des critères parce que ça c'est quelque chose qui doit être année. je ne suis pas sûre qu'on ait fait la fiche d'aide en ligne mais vous avez déjà beaucoup de choses qui vous permettent de purger votre base et c'est important effectivement je peux... Continuer sur le dernier point, sur l'export des paniers Oui. Ouais. Parfait. Alors, euh, du côté du portail, euh, vous pouvez avoir envie de mettre en, en place un carousel, notamment de notices, par exemple, pour une exposition, pour une raison quelconque. Euh, pour mettre en place ce... Ce carrousel, vous allez avoir besoin soit d'un domaine, super, soit d'un panier. Euh, le domaine, il se gère du côté du portail. Ça, vous savez faire ou de toute façon, il y aura un webinaire bientôt, bientôt là-dessus. Euh, soit on va aller récupérer un panier que vous avez constitué dans l'ANUC. Alors, première chose, déjà, je vais me déconnecter de Nanook parce que je suis connectée en tant que super affi pour que le transfert des paniers se fasse correctement. Ah, je me suis reconnectée en tant que super affi. Pardon, pardon. Rebelote. Je vais me connecter en tant que Fanny. Voilà, c'est fait. Alors, la première chose qu'il va falloir que vous vérifiez, c'est que votre compte Nanook, qui est paramétrable via la petite icône, le petit personnage qui est à gauche de la outline, Voilà, je clique dessus. Voilà. Je dois vérifier que j'ai bien un mail qui a été renseigné. quoi zafi. Ce mail doit être le même que celui que j'ai renseigné dans mon code bokeh. C'est-à-dire que dans mon... Dans bokeh, il faut que j'ai un... Donc là, je vais me déconnecter d'Eliott. Et j'ai un compte en tant qu'administrateur ou rédacteur, peu importe, dans le portail. Euh, lequel est en train de me demander si je l'ai créé. C'est long, c'est long, c'est long. Non. Alors... Euh... Euh, de toute façon, peu importe, je ne vais pas exporter le panier maintenant, ce n'est pas grave. Donc, euh, ce qui est important, c'est que le compte du côté Nanook soit le même que le, compte, que le, le mail dans mon compte Nanook soit le même que le, dans mon compte Bokeh. Une fois que j'ai vérifié ça, je vais aller dans mon panier Nanook. Alors, ça peut être un panier de notices, un panier d'exemplaires. La seule chose qui est importante, surtout, c'est que euh, dans votre panier, vous ayez des exemplaires qui s'affichent du côté de bokeh. Euh, par exemple, s'il s'agit d'exemplaires en commande et que vous n'affichez pas les exemplaires en commande du côté bokeh, mon panier, il pourra arriver, mais il arrivera vide. Euh, si dedans, il y a des documents pilonnés, c'est exactement la même chose, etc. Donc là, j'avais créé mardi un panier qui s'appelle panier surprise, qui est visible par tous. Donc ça, c'est ultra important. S'il n'est pas visible par tous, il ne pourra pas être exploité du côté bokeh. Il doit être affecté à un catalogueur. Donc le catalogueur, c'est moi, Fanny Quassard, Et le mail qui est rattaché au panier, c'est F. Coissard. Donc le, le, le mail qui s'affiche ici s'affiche ici parce que, ici, j'ai bien renseigné que mon mail, c'était F. -sard. Une fois que j'ai renseigné ça, si tout est bien paramétré au niveau de l'export, l'export de mon panier va se faire ce soir. Là, je l'avais préparé mardi, donc il est déjà parti, ce panier-là. Euh, au niveau des administrateurs, pour vous assurer que l'export des paniers est bien mis en place, ça se gère dans système, administration, export opaque. Et au niveau de l'export incrémentiel, il y a une petite coche, exporter les paniers. À partir du moment où exporter les paniers est bien coché. Où dans les paniers on a bien mis visible par tous où on a affecté un catalogueur qui a un mail qui est le même mail que celui dans Bokeh on a toutes nos chances de pouvoir exploiter le panier du côté de Bokeh. Donc côté Bokeh, je vais me reconnecter en tant que 6 ADM, c'est pas grave. Je vais ensuite essayer de trouver. Un kiosque, ou alors je vais créer une boîte kiosque une fois que je serai connecté pour aller chercher mon panier. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai des choses ici Ouais, ça, ça doit être un kiosque, je pense. Je vais sur la clé plate. Il s'agit d'une boîte de notices euh, et ici, je vais venir dans mes paniers chercher mon panier surprise que je coche. Donc voilà, le panier surprise, c'est bien le panier surprise qui vient de Nanook. Voilà. Si jamais j'avais rajouté hier des notices à mon panier surprise, la, la, la mise à jour des paniers va se faire régulièrement, hein, tous les soirs, à partir du moment où il y a un export. Donc je sélectionne mon panier surprise j'ai cliqué sur valider ça va être un peu long dans la dans mon panier surprise j'avais j'avais 8 documents euh, le cycle de l'air death mountains india dreams et ici et bien voilà, je les ai aussi. C'est tout bon. Voilà. Donc là, je peux exploiter le, le panier que j'ai créé dans la euh, Ce panier-là, je pourrais aussi le greffer à un domaine si j'avais besoin d'ajouter les notices du panier à un domaine déjà existant. Ça, vous le verrez sur le webinaire de gestion des domaines dans quelques semaines. Euh, je crois que j'ai fait le tour de ce ce que je voulais voir, est-ce que je suppose qu'il y a des questions? Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a une possibilité d'alerte lorsqu'on supprime côté Nanook qu'un panier exploité côté Bokeh ah, J'ai pas bien compris, est-ce qu'il y a une alerte, une, un, un garde-fou, si tu veux, pour éviter de supprimer des, des paniers nanook qui seraient ah, exploités par Bokeh Non, il n'y a rien du tout, mais effectivement, c'est une bonne idée ça. Oui, après, euh, ouais, ça demande peut-être. Euh, il faut être sûr que le panier est toujours exploité dans Bokeh, etc. Donc, au niveau de la mécanique derrière à mettre en place, je ne sais pas. Mais effectivement, euh, non, pour l'instant, c'est quand on ne sait pas. La, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est euh, si on supprime un, un panier, effectivement, s'assurer que le, la case exportée vers Bokeh n'est pas cochée. Mais maintenant, il n'y a rien qui dit que ce panier-là, même exporté vers Bokeh, il est exploité dans Bokeh. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce que si j'alimente mon panier côté Nanouk, est-ce que ça l'alimente aussi côté bokeh Oui, lors de la mise à jour du soir, tout est envoyé, parce qu'en fait, c'est l'export incrémentiel que j'ai paramétré, c'est-à-dire que toute modification faite dans la journée redescend dans le portail le lendemain. Euh, il y a une remarque sur le fait que c'est dommage que ce soit un panier qui doit être visible par tous pour être exporté. Et on peut avoir envie de, de constituer son panier tranquille euh, voilà sans, sans que d'autres personnes n'interviennent dedans. Donc là, c'est plus une demande d'amélioration. Euh, alors, j'ai autre chose, mais ça ne concerne pas... Il y a Comment constituer un panier pour les commandes Mais ça, ce n'est pas forcément dans les échanges de Boké. Non. Donc, on traitera plus tard. Oui, donc on peut partir effectivement d'un même panier pour le modifier, le changer, l'actualiser et ce sera répercuté effectivement dans le bouquet. Ouais. Euh... Comment rendre un coup de cœur euh, Bokeh visible sur Nanook Est-ce qu'il y a moyen de faire ça euh, faire... Comment rendre un coup bah, Les critiques euh, bokeh, bokeh restent dans bouquet. Ouais, là, pour le coup, il a pas de ça ne remonte pas dans l'autre sens encore. Je crois que j'ai répondu aux questions. Il oui. euh, y a Caroline de Mirepoix qui demande « Où vérifie-t-on l'adresse mail sur Bokeh. Je ne ah oui, je n'ai pas montré, exact. Ah, voilà. Bonne question. Euh, il faut aller dans mon compte, euh, donc euh, que je sois connecté en tant que lecteur ou en tant qu'administrateur ou rédacteur. Je vais aller consulter mon compte et dans mon compte, je vais avoir un lien pour, euh, pour aller vérifier mon mail. Alors, ça, c'est la première solution. Euh, alors, mon compte, mon compte, mon compte. Euh, modifier mes informations, voilà. J'ai un lien modifier mes informations qui me permettrait d'aller modifier mon mail. Le temps que je clique, en fait, ça met à chaque fois 10 secondes à s'afficher. Et sinon, la deuxième solution, ce serait d'aller du côté administration. Et du côté administration, on peut gérer tous les utilisateurs. Et du coup, je retrouve mon compte encore. Euh, voilà, par exemple ici, 6ADM. En cliquant sur le petit crayon, ça me permet d'aller euh, modifier mon mon mail, si j'en ai bien renseigné Voilà. C'est bon, Caroline Pas d'autres questions euh, oui, non, il euh, n'y a pas d'autres questions, je ne pense pas. À moins que j'en ai raté, c'est possible. Hein. Ah De bah, toute façon, euh, là, de Alors, principe, euh, on en lit. Euh, Peut-on exporter vers Bokeh le résultat d'une requête et non pas un panier Peut-on Alors, il me semble, si, si Arnaud est toujours là, il me semble que ça, c'est pour bientôt. Pour l'instant, on ne peut pas, mais euh, en gros, ce serait exporter un panier de menu, quoi. C'est dans la version 4.3. Voilà. On on pourra, en 4.3, fait, on pourra alimenter un panier à partir d'une requête de recherche avancée sur les exemplaires. Et donc, ce sera recalculé automatiquement tous les jours à avant l'export vers bokeh, le panier sera remis à jour. Ce qui permettra de faire des, de la même façon qu'on fait des, des paniers, comment on appelle ça, les paniers dynamiques côté, côté bokeh. On pourra faire des paniers dynamiques aussi à partir de requêtes, de recherche avancée côté dynamique qui iront alimenter Bokeh. Fanny, il y a peut-être aussi quelque chose dans Bokeh dont on n'a pas parlé au niveau des paniers, c'est de pouvoir sur un, euh, créer un domaine qui additionne différents paniers qui viennent de Bokeh. Euh, bah si, si, si j'en ai parlé tout ah. à l'heure, mais justement, je signalais pour éviter de trop dépasser que ce ah. sera abordé au moment des, de, la de venir sur les domaines. Je crois que c'est toi qui le fais d'ailleurs. Ah bah oui, en plus. <rire> voilà, donc du coup, tu pourras mais, en Ok, voir. tu me le laisses, c'est gentil. On laisse ça, spécialiste. Et j'ai une autre question. Est-ce que les paniers bokeh peuvent être visibles sous Nanouk Non Ce qu'on qu aurait constitué, voilà. Non, non plus, ça remonte pas. Ça ne remonte pas. Les seules choses qui vont remonter, c'est les choses qui sont relatives aux usagers. Alors, comment synchroniser la purge des abonnés dans Bokeh Donc, ça, par contre, c'est automatique. Euh, les, les abonnés se synchronisent régulièrement. Au niveau de la purge, non. Il y a une purge qu'il faut faire dans, dans Bokeh. Ou alors, ah oui, a... pardon. Je, Je t'ai dit une bêtise. Parce que maintenant, on n'envoie plus les abonnés dans Bokeh. Alors non euh, en fait, la purge qu'on a vue tout à l'heure dans Nanook ne concerne effectivement que Nanook. Et si vous voulez purger vos utilisateurs du côté bokeh, donc c'est du côté administration, sur le, donc dans l'entrée utilisateur, ce qu'on a vu euh, tout à l'heure. Et euh, vous sélectionnez avec les critères qui sont en haut grisé, là, les usagers que vous voulez purger, donc avec euh, des dates de mise à jour euh, assez lointaines et vous venez ensuite supprimer ces utilisateurs, une fois que vous avez la liste des utilisateurs que vous voulez purger. Voilà. Mais c'est vraiment deux traitements séparés, côté Nanook et côté Bokeh. Et on ne supprime pas automatiquement un compte Bokeh d'un utilisateur qu'on aurait purgé dans Nanook, parce que une personne peut ne plus être abonnée dans Nanook et continuer à utiliser son compte Bokeh pour faire des suggestions d'achat, pour laisser des critiques sur des documents. Voilà. Encore des questions Ça s'épuise. Hein Est-ce qu'on pourrait revenir juste sur la préinscription à un moment donné, quand on valide la préinscription sur Bokeh, ça envoie un message automatiquement Est-ce qu'on peut le modifier ce message alors, pour l'instant, non, mais je crois qu'il y a un développement qui est en cours côté bokeh pour faire en sorte qu'on puisse le modifier, il me semble. Parce que je crois que c'est faisable côté COA et que du coup, il y a eu une grosse demande pour que ce soit faisable côté Nanook. Mais pour l'instant, il n'y a pas de variable là-dessus. En fait, il y a une variable là qui permet de bricoler un peu, de changer le texte à la volée, mais ce n'est pas très concluant parce que ça ne prend pas la mise en forme de, du mail. Oui. Donc, c'est... Euh une succession de mots qui remplace une autre succession de mots. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais tu confirmes qu'il y a un développement là-dessus, non, ben, en, non Je vais remonter l'info après. Je ne sais pas si c'est en cours le développement. Ah, je pensais que c'était dans l'heure, Je n'ai rien dit. D'accord. Donc pour l'instant, ce n'est pas faisable. Mais le, le, le mail qu'on envoie est tout à fait... Euh, euh, alors, attendez, je vais essayer de vous l'afficher. Le mail, c'est que je n'arrive pas à retrouver ma... C'est juste qu'en ces temps de confinement, c'est vrai que ça ne correspond pas à l'actualité puisque okay. ça demande à la personne de venir finaliser son inscription à la bibliothèque, ce qui allait très bien, forcément avant qu'on se retrouve dans ces situations de confinement où on envoie par mail euh, ah, euh, ouais, et non, le code pas... lecteur euh, éventuellement le mot de passe. Ouais. Donc non, effectivement, pas... on ne peut pas le modifier. Alors, on me demande aussi comment faire apparaître certaines zones de notes invisibles sur Bokeh. C'est-à-dire des notes qui seraient dans Nanook, je suppose, et qui n'apparaissent pas dans Moké. Faire apparaître des zones de notes invisibles de, du côté usager ou du côté ne C'est pas précisé. C'est Marion qui pose la question. Je ne sais pas On si peut elle pas. peut préciser en prenant la parole. Côté usager, alors oui, oui, oui, oui, oui usager, pardon. Euh, alors, les, les seules notes qu'on aurait côté Nanook euh, sont des notes qui vont rester côté Nanook. C'est-à-dire que si on veut faire passer un message à l'usager, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Il y a des demandes de dev qui, euh, qui sont existantes là-dessus et qui sont importantes. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout exploité euh, côté, euh, côté Bokeh. J'ai une autre question sur la préinscription de plusieurs membres d'une même famille. Comment ça ouais. pourrait se passer eh ben, euh, je vais sur le formulaire je saisis les coordonnées de, de, de maman et puis je valide et puis ensuite je retourne sur le formulaire je saisis les coordonnées de petit ours brun numéro 1 et puis ensuite de, du suivant et du suivant et du suivant donc ça se fait de manière individuelle pour chacun oui tout à fait et il y a une demande aussi pour modifier l'article de préinscription et je pense changer le libellé euh... Alors, ah, c'est pas forcément un. Enfin, ça peut être un article, effectivement. Euh... Juste un moyen, un petit peu détourné pour l'instant. Euh... Euh... Je vous donne l'exemple que j'ai très clairement en tête. Euh... J'attends que. Attends, je vais peut-être fermer Nanouk. Euh, Qu'est-ce que je pourrais fermer d'eux Parce que c'est long, c'est long, c'est long. Zoom, je ne vais pas fermer. Donc, sur le site de Concarneau, ils ont mis en place la préinscription et euh, du coup, on a juste euh, modifié le titre de la boîte de préinscription de mémoire. Alors, l'affichage n'est pas forcément ultra joli, mais au moins on le voit parce que ça s'affiche en gros, en gras. Euh, et' ça, euh, on a essayé de, voilà. dans le menu on a se préinscrire au Jura Saint Claude aussi c'est à dire que tu as modifié aussi euh, Géraldine le titre de la boîte c'est ça non je crois que c'est plutôt le message euh, qui euh, de qui est envoyé une fois que tu t'es préinscrit. Euh, bah Géraldine de dire, peut nous donner les... Euh... On vient de dire qu'il n'était pas modifiable, justement. C'était ta question précédente. Bah oui. Elle a fait un article. Ouais. Euh, ouais, elle a fait un article, oui, c'est ça. J'ai fait un article, mais on a réussi quand même à bidouiller pour modifier le texte qui est qui envoyé par mail. Comme nos bibliothèques sont fermées, on a quand même pu mettre... Euh, simplement en changeant rendez-vous dans votre bibliothèque on a mis euh, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Et tu l'as modifié en changeant le texte à la variable Dans volume. la variable. Dans ouais. la variable, je vais vous le montrer alors ça, d'accord. Donc là déjà sur le sur le site de… Euh, du, en attendant, euh, Géraldine, si tu peux nous envoyer juste euh, via le chat le lien de la page de préinscription de ton portail, que puis je puisse la montrer à tout le monde C'est sur notre page d'accueil ah d'accord, bah elle l'a mis dans le chat, oui. Donc du coup, pour Concarneau, ce qu'on a modifié ici, c'est le, juste le titre de la boîte. Pas encore inscrit dans une des bibliothèques du réseau. Je remplis le formulaire de préinscription et je valide mon inscription auprès des bibliothécaires. Voilà, ça c'est une première information. Ensuite, si je vais sur euh, Alors, euh, du coup, je, je, je, je Géraldine, c'est au Saint-Claude, hein, c'est ça euh, au Jura, mais évidemment je t'ai pas. Médiathèque au Jura Saint-Claude. ok, donc euh, du coup c'est intégré dans un article en cette période de confinement vos bibliothèques sont fermées gna, gna, gna, gna. si vous ne vous étiez pas encore inscrit à la médiathèque nous vous offrons la possibilité de vous inscrire en ligne cliquez ici pour remplir le formulaire de préinscription et là du coup on se retrouve sur le formulaire euh standard avec le titre de la boîte standard aussi. Alors, du coup, je vais me connecter sur votre portail pour montrer le système de remplacement à la volée. Euh, on a ici, par exemple, je vais, je vais modifier ça pour que ce soit parlant. On a « Demande de préinscription ». Je vais aller du côté « Accès Pro ». Et euh, dans les variables, donc les variables, c'est une entrée à gauche. J'ai en haut un champ de recherche qui me permet de rechercher une variable qui s'appelle « text replacement ». Voilà, il est vite ici. Ça permet de remplacer du texte à la volée. Alors, c'est génial cette variable-là. La seule, euh, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ça, ça va prendre en fait des groupes de mots, par exemple ici, description en ligne. Je vais remplacer ce groupe de mots par consulter le document. Le souci, c'est que si vous aviez un, un, je sais pas, moi, un livre avec dans le résumé euh, le groupe de mots description en ligne, ça va vous mettre consulter le document. Voilà. voilà. Euh, et donc là vous pouvez modifier euh, ce que vous voulez et donc ce qui a été modifié c'est afin de finaliser votre inscription, merci de vous rendre dans votre médiathèque gna gna gna. nous vous recontacterons dès que votre inscription sera validée ah oui non ça c'est le donc là on a un point virgule qui permet de faire la différence entre le texte d'origine et le texte qu'on met, qu met à la place. Et donc, à la place, on a mis, nous vous recontacterons dès que votre inscription sera validée. Votre... Euh, et puis après, il y a d'autres euh, modifications. OK. Très bien. D'autres questions Est-ce qu'il y a des évolutions prévues sur euh, les préinscriptions, les réinscriptions en ligne, etc. etc.? Alors, là-dessus, on a déjà fait un webinaire côté bokeh. Je crois que c'était le premier. Je ne sais pas si vous étiez présent, mais on, on a parlé spécifiquement de ces. Donc, du des, inscri euh, de, de, des inscriptions en ligne euh, pendant le confinement Et on a, on, avec les développeurs. Donc, je pense que les questions euh, ont été abordées à ce moment-là. Il y a une autre question par rapport à l'intégration des notices euh, dans Bokeh, euh, avec, par exemple, l'affichage des champs. Euh, euh, des notes euh, qui sont en 334, c'est ça? Euh, note sur les récompenses qui n'apparaît pas dans Bokeh. Euh, et donc là, je pense que c'est des choses qui doivent être paramétrables dans Cosmogramme. Voir, ou en tout cas dans, dans l'affichage, je ne sais pas, avec les XSLT. Euh, euh, non. l'affichage voilà, mais... avancé. Ben, le, le, la réponse, là, ce serait le, le, le, le, comment, la mise en place du. XSLT, euh, X... Ouais, c'est le paramétrage avancé des, des notices. Ouais, mais ça, du coup, c'est quand même hyper compliqué à mettre en place. Enfin, là, pour le coup, là, moi. Je oh, oui, là, c'est plus, c'est pas graphique. Pas du tout faire. Non, c'est pas graphique. C'est pas du tout graphique. Non, donc euh, ça doit être faisable, mais euh, je, c'est pas, pas faisable comme ça, quoi. Je pense ouais. que dans le cosmogramme, ça s'occupe de l'indexation. On doit pouvoir déclarer le champ 334 comme étant un champ indexé, mais ce n'est pas pour ça qu'il s'affiche ça si après. Non, la... ouais. enfin, oui, sauf si, ouais, si vous voulez l'indexer, du coup, ça ferait une facette. On peut en faire une facette. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit adapté. Ça dépend comment vous le saisissez. Parce qu'il peut y avoir des textes un petit peu longs. Et si c'est pour l'afficher dans la notice, dans ce cas-là, ce serait plutôt euh, il, y a un... il y a une doc dans le wiki de bokeh sur les. Euh, le XSLT mm. et après ce serait plutôt de demander une prestation pour qu'on vous aide à mettre en place ça parce que c'est des paramétrages quand même assez, assez avancé ouais mm. j'ai vu une remarque passée d'Emily aussi euh, qui, qui dit qu'apparemment euh, la, la modification de texte dans, les, dans la variable là, remplacement de texte à la volée ne modifierait plus les, les notices donc euh, voilà originellement ça, ça le faisait, il semblerait que maintenant ça le fasse plus. Donc vérifiez quand même, mais euh, si c'est ça, c'est plutôt bien. Ça serait peut-être bien de faire un, une communication euh, là-dessus peut-être, parce que c'est vrai que c'était euh, une demande qui était venue régulièrement, que le message n'était pas adapté à la période de confinement. Donc si maintenant via cette variable, on peut le faire. Bah, bah, euh, apparemment, on peut un mail, hein. ouais. ça peut-être bien. Enfin, ça serait quand même plus pratique de pouvoir modifier autrement que par texte de remplacement. Ça, c'est sûr, mais au moins, on peut, si on peut déjà, pendant cette période un peu particulière, le faire, après, ça sera temps de voir une variable peut-être spécifique. Après, déjà, ce que je peux faire éventuellement, si vous voulez, c'est que vous copiez le contenu de, la, la, de ce qui a été fait par OJURA euh, ici, dans le, dans le chat, comme ça, tout le monde le récupère. Si vous oui, et puis on le mettra dans, le, dans un oui. petit mail, je pense. Il y a juste une petite erreur là-dedans, c'est qu'on avait fait un essai qui ne fonctionne pas dans mon texte ouais. replacement. Là, c'est que tu peux enlever euh, la de, tout ce qui est après. Là, euh, Votre demande d'inscription à S% a bien été enregistrée. Il ne euh, faut le laisser qu'une fois, en fait. Afin de finaliser. Ouais, on va laisser. Tu, tu, peux, ouais, tu peux partir de d'ici, puis supprimer tout le reste je peux partir de si d'ici là, de où tu es de votre euh, Ouais. Du, du début de ah, si ouais, je... jusqu'à la fin parce que ça ne va pas à la ligne en fait on avait fait des essais mais ça ne ah, marche ouais. pas ah oui d'accord ça fait vraiment à la, du texte à la suite quoi. donc pas de remords je veux dire oui oui, j'étais en train de le faire de mon côté il y a plein de témoins <rire> alors je valide et du coup je vous mets ça pour tout le monde tout le monde dans la réunion. Hop là, précipitez-vous. Il faut copier ça. Voilà. Euh, D'autres questions Ceci dit, les 16h09, hein, comme d'hab, ça dépend. Euh, description en ligne n'est pas n'est pas bon euh, dans ce qui a été copié euh, dans le dans le chat là. C'est juste afin de finaliser votre inscription. Ah, exact, oui. Pardon. Exact. La première ligne n'est pas valide. Ouais, c'est ça en fait. Ah oui, d'accord. Ça ne marche pas. J'arrête. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là peut-être, non Moi perso, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut mettre des balises HTML dans les textes de remplacement euh, Je ne sais pas. Je sais que le pourcentage, là, c'est pour aller rechercher le champ bibliothèque pour ouais. donner le nom de la bibliothèque. Euh, je ne sais pas, il faut faire un test. Je, je sais qu'il y a faire certaines faire. variables qui prennent en compte ce, les ouais. balises, parce que notamment dans les messages euh, PNB, ça fonctionne. Donc, il faudrait peut-être le tester. Mm -hmm. De mettre du, effectivement, BR, euh, slash BR, etc. Il faudrait voir si ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à, à remplir le formulaire comme toutes les semaines. Euh pour nous poser des questions, leur de nous permettre de, de voir quels sont les formats les plus adaptés pour les webinaires. Mm -mm. Et donc, ce sera enregistré, comme ça, vous pourrez le partager avec vos collègues. Et vos amis aussi. Bon, et bien, à bientôt tout le monde alors. Bon courage. Merci. Et à bientôt. À plus. Au Salut.